Salut les rollistes, bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 17 août et le mot clé du jour est confort. Alors c'est essentiel d'être confortable pour une partie de jeu de rôle. On n'a pas forcément besoin d'être confortable physiquement, même si, même si ça se discute. Euh, mais il faut au moins être confortable avec les gens avec qui on est. Qu'on les connaisse ou pas, il faut qu'il voilà, qu y ait une sorte d'ambiance qui se pose autour de la table, de, de fonctionnement entre, entre les membres et que ça puisse ainsi voilà, aider à fluidifier la partie. Pour ce qui est du confort physique, euh, c'est discutable parce que, bah, évidemment, plutôt que d'être debout sous la pluie, on est mieux assis, euh, on est mieux autour d'une table correctement placée, sur des chaises plutôt confortables, c'est pas mal. Mais euh, pour avoir joué quelquefois dans des ambiances plus salon, sur des canapés, des fauteuils, autour d'une table basse vaguement, euh, euh, il peut y avoir une tendance un petit peu à s'étaler et à décrocher un petit peu euh, passivement. Et euh, donc ça, ça va dépendre en fait de, des joueurs, euh, du meneur, euh, ça va dépendre des gens qui sont là. Mais, euh, mais voilà, trop de confort euh, va parfois aider à décrocher. Donc un tout petit peu de, de raideur, euh, avoir des, des bons sièges, mais euh, au moins des sièges droits autour d'une table, là, voilà, va encourager à prendre des notes, va, va aider à rester euh, concentré dans la partie. Donc euh, voilà, il y a un juste milieu à trouver entre, euh, entre les chaises en, en métal euh, de prison et, euh, et le canapé lit euh, où tout le monde est allongé. Voilà pour ma réponse au 17 e jour de RPG Day 2020. Euh, je vous encourage à nouveau à participer à l'initiative, répondez à certains, à certains mots-clés, à certaines journées. C'est une bonne chose à faire. donner de la visibilité au jeu de rôle. On se retrouve demain pour le numéro 18. D'ici là, Portez-vous bien. Installez-vous confortablement. Ciao les rollistes.